Alors, une fois qu'on aura avancé sur le déparasitage de nos saboteurs internes, on va pouvoir activer nos principales sources d'amour de soi pour attirer l'amour de l'autre. Et comme vous l'aurez compris, évidemment, les deux sont intimement liés. Première clé d'amour de soi pour attirer l'amour à soi, faire le focus sur soi et se mettre au centre de sa vie. Ça veut dire quoi Alors, on a commencé légèrement à aborder ce point en chapitre 1, mais là, on va, on va le préciser un petit peu. Être bien en soi. Prendre soin de soi, se mettre au centre de sa vie, il faut bien comprendre que c'est attractif pour l'autre. Alors que, contrairement à cela, le manque, les attentes, le besoin, le focus permanent sur l'autre, ça met beaucoup de pression et ça ne fait pas très envie. C'est une énergie qui est plutôt dite répulsive. Donc, concrètement, ça peut passer par quoi de cultiver son bonheur et le, ce que j'appelle le soin de soi ben, ça va passer par, déjà, prioriser son propre bien-être. Par exemple, avec des dates avec soi. C'est-à-dire que la première date, le premier amoureux ou la première amoureuse, eh bien, c'est toi. Ça va, on va identifier, pour pouvoir faire ça, ce qui nous fait profondément du bien. Peut-être que pour certains, c'est se balader en nature, peut-être que pour d'autres, c'est bouquiner dans son bain, peut-être que pour d'autres, c'est rire avec des amis ou faire de la danse ou, ou quoi que ce soit d'autre, ou même parfois ne rien faire. Mais en tout cas, c'est important d'identifier tous ces moments qui font profondément du bien, qui sont un peu des dates avec nous-mêmes, euh, pour nous permettre de les mettre en priorité et de faire le focus là-dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes ces choses qui contribuent, qui contribuent pardon, à notre bien-être au centre de notre vie. Et on ne va plus être là, en train d'attendre, derrière notre téléphone, que l'autre nous propose quelque chose et mettre en suspens notre vie tant qu'on ne nous a pas proposé. Ou même, si l'autre nous propose quelque chose et si on a prévu quelque chose avec soi-même qui nous fait du bien, on ne va pas mettre ça de côté pour immédiatement se précipiter dans la pré proposition de l'autre. C'est vraiment important de jamais lâcher ce focus sur soi et sur le bien-être de soi. Parce que l'amour de soi passe prioritairement par le fait de ne jamais laisser passer au second plan ce qui nous fait du bien et ce qui nous épanouit au quotidien et encore moins au profit de l'autre. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé d'amour de soi pour attirer l'amour à soi, c'est reprendre confiance en soi. Alors là, vous allez me dire oui, évidemment, facile à dire, pas très facile à faire. Oui, c'est vrai que la confiance en soi, c'est tout un chemin. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un replay qu'on avait fait il y a quelques temps de cela, effectivement, qui portait intégralement sur la confiance. L'idée aujourd'hui, c'est de, de vous faire comprendre que ce chemin de confiance en soi, c'est un vrai pas d'amour de soi. Et c'est très attirant pour l'autre. Et ça commence justement par la clé numéro 1. Et la clé numéro 1, elle est accessible à tout le monde. Et elle fait de grands effets sur la confiance en soi. En fait, tout est lié. Pour reprendre confiance en soi, on a besoin de se faire passer un message. Et le message qu'on a besoin de se faire passer, c'est un message pour soi-même, c'est qu'on mérite d'être notre priorité. On mérite de faire des choses qui nous font du bien. Et là, je vous renvoie à ce qu'on se disait précédemment. En réalité, ça, c'est le début de la confiance en soi. Et je dirais même que finalement, c'est le cœur ou le secret de la confiance en soi. Les messages qu'on se fait passer tous les jours. Donc, quand on se fait passer le message quotidiennement que notre bien-être, notre bonheur, c'est secondaire, ça nuit immédiatement à notre confiance en nous. Okay ça nous maintient dans un espèce de cercle vicieux de non-confiance. Et vous voyez bien que cette clé, finalement, elle va être accessible. C'est une question de focus et c'est une question au quotidien de prioriser les choses qui nous font du bien. On se nourrit à l'intérieur et ça, ça booste notre confiance. La troisième clé, c'est développer notre intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une des clés de l'amour de soi, c'est et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une clé de l'amour de soi, c'est aussi une clé pour connecter à l'autre, ce sont nos émotions. Or, qu'est-ce qu'on a tendance à faire On a tendance, quand on a peur de souffrir, ce qui est le cas de à peu près tout le monde, on essaye de bloquer, on essaye de fuir, on essaye d'enfouir nos émotions vis-à-vis -vis de nous-mêmes et aussi on essaye de les camoufler vis-à-vis -vis de l'autre. Or, en réalité, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc, je vais vous proposer, à partir de maintenant, petit à petit, de vous autoriser à ressentir toute la palette d'émotions et de vous autoriser à les communiquer aussi. L'idée derrière tout ça, c'est d'accueillir ce qui nous traverse, d'accueillir nos émotions, d'accueillir finalement toutes les parts de nous. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de booster notre amour de nous, qui permet de booster notre confiance, quelles que soient les émotions qu'on ressent, et qui nous permet effectivement de créer du lien de sphère émotionnelle à sphère émotionnelle, qui est l'emplacement de l'amour finalement avec l'autre. Dernière clé, eh bien, s'autoriser son rêve amoureux. Souvent, on a tellement peur que ça ne marche pas qu'on ne s'autorise pas à se dire ce qu'on veut vraiment avec l'autre. Et quand je parle de rêve amoureux, je ne parle pas d'un fantasme ou quelque chose qui n'aurait pas lieu. Je dis simplement, autorisez-vous à vouloir peut-être du partage, peut-être du soutien, euh, peut-être de la communication, bref, le rêve amoureux est propre à chacun. Et ça va vraiment être important pour vous de vous dire « c'est vraiment ça que je veux » et que dans votre chemin de rencontre amoureuse, vous ayez ça en ligne de mire, c'est-à-dire vous ne baissiez pas euh, vos, vos intentions de peur d'eux. Non, euh, l'amour de soi, ça commence par se dire « je veux vraiment ça, je mérite vraiment ça, et je vais marcher vers ça dans mes démarches de rencontre amoureuse ». On va prendre euh, une question tout de suite de Cindy, du coup. Comment attirer la bonne personne J'ai l'impression de rencontrer que des hommes qui ont besoin de reprendre confiance. Je les remets sur les rails et finalement ne veulent rien de concret avec moi. Et c'est la femme suivante qui du, profite du nouvel homme confiant qu'il est devenu. Alors Cindy, moi j'ai bien l'impression que tu te positionnes en sauveuse. Et malheureusement, la sauveuse, ça vaut pour le sauveur aussi, ne sort jamais. Gagnant. En fait, la rencontre amoureuse, c'est pas euh, cette posture où on est là pour sauver l'autre ou pour le remettre sur les rails, comme tu dis, euh, pour s'oublier au profit de l'autre, en croyant inconsciemment que du coup l'autre va nous aimer ou l'autre va nous trouver indispensable à sa vie ou l'autre va pas nous quitter. En général, ça fonctionne jamais comme ça. L'autre nous aime pour qui on est, pas pour ce qu'on fait. Et si tu comprends ça, tu vas pouvoir avoir une autre posture dans ta rencontre amoureuse, c'est-à-dire une posture où toi aussi, tu as des envies, tu as des besoins, tu les partages avec l'autre et vous êtes sur une connexion de partage et pas sur un lien de sauveur-sauvé qui, encore une fois, ne t'amènera jamais dans l'épanouissement amoureux que tu cherches. Je vais prendre, si on a le temps, oui, on va s'octroyer le temps de prendre une question supplémentaire maintenant avant qu'on passe à la suite. C'est Nathalie qui nous dit je suis très très timide et je n'ose pas liker certains profils car j'ai peur de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes et d'être trop connue dans la rue. Je voudrais que l'on me contacte mais je ne sais pas comment me présenter, me mettre en valeur sur le site tout en me respectant et en restant moi-même. J'ai peur d'être ridicule et j'ai honte de me vendre ainsi. Alors Nathalie, j'aimerais pouvoir te répondre et te répondre pendant très longtemps parce que je sens qu'il y, y a un certain travail qu'on qu aurait besoin de faire pour que tu te sentes plus en confiance. Moi, ce que j'ai envie de te dire déjà ce soir, c'est qu'on n'est jamais ridicule en étant soi. On n'est jamais ridicule en se présentant simplement sur l'appli et en exprimant, en communiquant ce qu'on a envie de vivre. Tu n'as pas besoin de te vendre, en fait. Ça, c'est une croyance qu'on a. Il te suffit d'ouvrir la porte, ne serait-ce qu'un petit peu, si pour l'instant, tu n'es pas encore très à l'aise, d'ouvrir la porte sur qui tu es. Pour l'instant, tu n'es pas obligé d'écrire un roman de toute façon. Tu peux juste écrire quelques mots sur toi, quelques mots sur ce que tu as envie de vivre dans ta rencontre amoureuse. Et ça, ça sera finalement la meilleure façon de donner envie qu'on te contacte. Tu n'as pas besoin de plus, OK C'est la meilleure invitation, finalement, à te contacter. Si tu likes quelqu'un, et qu'il ne répond pas, ce n'est pas grave. Encore une fois, ça ne veut rien dire de toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimable. C'est en continuant à suivre tes élans, c'est-à-dire que si quelqu'un t'attire, tu likes, que ça fi tu finiras de toute façon par avoir des échanges avec quelqu'un qui te plaît. Ok Donc moi, j'ai envie de te dire un dernier mot, c'est qu'il n'y a aucune honte à chercher l'amour, que si tu croisais des personnes dans la rue, déjà le monde est grand, hein, mais si tu croisais des personnes dans la rue que tu as vues sur l'appli, bah, ça serait des personnes qui sont aussi sur l'appli et je crois que ça serait l'occasion plutôt de se sourire euh, et d'en de, profiter pour faire connaissance. Alors, récapitulons ce qu'on s'est dit sur ce chapitre. Premièrement, et c'est très important, ton ou ta première amoureux ou amoureuse, c'est toi. Et n'oublie jamais ça. Deuxième chose, tu es aimable pour qui tu es, tu es assez pour qui tu es. Troisième chose, ton monde intérieur et tes émotions sont tes meilleurs alliés pour toi, mais aussi tes meilleurs alliés pour la rencontre amoureuse. Et enfin, autorise-toi à avoir un rêve amoureux, autorise-toi à poser une intention sur ce que tu as envie de vivre et de rencontrer. Alors, on conclut cette première partie de live, mais... Évidemment, ce n'est pas fini, on va se retrouver pour le question-réponse tout de suite et j'ai essayé de prendre un maximum de questions. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au vu de cette première partie de live, vous aurez compris que soi est le maillon principal de la rencontre amoureuse. Et donc, on va tout faire aujourd'hui pour se mettre au centre, prendre soin de soi, pour se donner les meilleures chances de rencontrer l'amour. Et ce que je vous propose avant qu'on passe aux questions réponses, c'est de tout de suite découvrir les résultats du sondage que j'ai moi-même hâte de découvrir. Alors je vous rappelle la question, c'était « As-tu l'impression de t'aimer suffisamment pour pouvoir attirer l'amour ?» J'ai 70% de oui, 30% de non. Alors 30% de non, ça fait déjà trop. J'avoue être assez surprise par les 70% de oui, parce que beaucoup de messages que je reçois de votre part sont des messages de non-confiance, de non-amour de soi, de gêne. Euh, et du coup, voilà, c'est intéressant. Et peut-être qu'à l'issue de ce live, vous avez une autre vision des choses. En tout cas, on pourra en parler dans les questions-réponses.